Good morning, allez-y, d'années, si vous êtes aujourd'hui, le Nishmat, Avramond, Ray Benitrak, Béfani, Dvorah, Batester et Rosette Zohara, Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine QDM, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à la séquence de la Mouad Perik de Dvav, Mishna, Dalet. A Kol, ne Emanim, Leaïda, Chouts, Mechamota, ou Vatramota, Vetzarata, Vivimta, ou Vat Ba'la. Ma Benguet, ne Mita, Chaktav, Mochia. Et d'Ormermède, Vénissette, ou Va, Acherve, Arlomède, Arezou, Lotetze. On continue à parler des halakhot de heter agunot, permettre les femmes qui... Comment est-ce qu'on fait pour permettre les femmes qui ont le, le mari porté disparu à partir de quel témoignage on va sonder On a déjà expliqué que selon la Torah, pour qu'une femme mariée puisse se marier, il faut nécessairement deux témoins cachères qui viennent témoigner. En l'occurrence, 90% des femmes dont le mari n'est pas venu ne pourront plus se marier. À cause de ce problème, Chachamim ont ce, ce problème de laisser tellement de femmes bloquées, alors Chachamim ont décrété quelques permissions de se fonder sur des choses qui ne sont pas vraiment des témoignages complets selon la Torah. Deux pôles essentiels. Tout d'abord. La femme elle-même, elle peut, si elle revient, elle nous dit qu'elle a vu son mari qui est mort, on la croit. En théorie, on ne devait pas la croire. Ouais. Euh, pour donner une idée, on a déjà pris l'exemple. Si jamais un homme revient de, de l'étranger et il nous raconte que sa femme est morte, et que maintenant il a envie de se marier avec sa belle-sœur, il ne pourra pas se marier avec sa belle-sœur. Pourquoi Parce que qui nous a dit que sa femme elle est morte Lui, il nous raconte, lui il n'est pas cru. Il faut deux témoins cachères qui nous racontent que sa femme elle est morte. Pour qu'il puisse se marier avec la belle-sœur. Si on n'a pas de deux témoins cachers, il ne pourra pas se marier avec la belle-sœur d'aucune manière. La belle-sœur ne pourra pas le croire et tout ça. Pour la femme dont le mari est porté disparu, alors elle peut d'abord nous raconter elle-même qu'elle elle sait. Si elle nous dit qu'elle sait, on la croit, comme si on avait vu dans la mission précédente. On a aussi l'autre, Paul, comme on a dit, c'est l'autre possibilité, c'est de permettre un témoignage de un seul témoin. Alors que dans la Torah, il faut deux témoins cachères. Là, il va, on va se contenter d'un seul témoin et même un témoin qui n'est pas caché en général. Par exemple, tout simplement une femme. Une femme n'est pas cachée pour témoigner au bed Là, cette fois-ci, pour le témoignage de Edou on va la croire. D'accord Dans la prochaine Mishalet, on va parler. Maintenant, on va s'intéresser essentiellement à voir différentes situations où il y a des contradictions entre les témoins. Quel type de témoins sont cachés On commence avec Akol -e les Haïda. Tous sont crus, sont crédibles pour lui témoigner. Ça implique... Euh, j'ai mal préparé mon JO je dois donner plus de cas mais même ceux qui sont en général pas crus pour d'autres témoignages quelqu'un qui joue au dés ou au jeu de cartes avec argent ou toutes sortes de choses là pour cette fois-ci ils sont crus d'accord même une femme même mais là on non, parce là s'intéresse surtout en fait au lien de parenté tous sont crus roots, à quelques même des parents vous allez vous rendre compte même des parents mais à condition que ce ne soit pas des parents qui ont naturellement une position où ils auraient tendance à vouloir planter la, la femme qu'elle se euh, qu qu fasse divorcer de son mari. cest notre crainte, c'est quoi C'est qu'en réalité, il ils vont nous raconter que son mari il est mort, comme ça, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et comme ça, d'ici un an, le mari va débarquer, il va dire quoi T'es marié avec quelqu'un d'autre Waouh On ne peut plus rester mariés ensemble, et il y a des gens qui ont des, un intérêt à ce qu'ils divorcent, en fait. C'est moche, mais on va voir justement, il y a de la haine naturelle, qui sont en l'occurrence, la belle-mère, la fameuse légende de la belle-mère, c'est pas une légende, c'est une halacha. Naturellement, une mère, elle a investi beaucoup dans son enfant pour l'élever. Et puis il y a cette petite-là qui débarque à 20 ans. Ils se marient ensemble et son, mari et son fils oublie complètement sa maman, sa chère maman qui s'est tellement crevée pour lui. Elle l'oublie. Elle a une haine naturelle pour la belle-fille. Même si ils vont se travailler, mais on... d'accord Dans le cœur, il y a quand même une petite, euh, ce petit sentiment qui ne cesse d'être. Ou encore Batramota, la fille de la belle-mère, en l'occurrence la belle-sœur, euh, c'est-à-dire, en fait, elle, elle a un peu le même problème, c'est que, euh, comme il nous dit le bartenoir, c'est-à-dire, il, il y a même des causes d'argent, en plus dans tout ça. Deux belles-sœurs, en fait, ça veut dire, une sœur, une femme, qui est qui est, que son mari, c'est la sœur de, d'accord, moi j'ai ma femme, ma sœur, en fait, ma sœur avec ma femme. Il y a une certaine haine naturelle, parce que naturellement, il y a mes parents qui travaillent et qui gagnent plein d'argent, puis après 120 ans, c'est moi qui vais tout prendre, elle va, elle va se retrouver sans rien. elle a une haine naturelle, que cette étrangère, elle va devenir milliardaire, et, et, et, pas, et, pas, et pas elle, sur son compte. Donc elle a une haine naturelle, elle ne peut pas la supporter. D'accord C'est la psychologie profonde, il ne faut pas négliger. S'ils ne sont pas crus, c'est que réellement, il y a ici une haine naturelle. C'est vrai, de toute façon, si vous regardez, il y a toujours une tendance à, à parler en cachette, elle est comme ci, elle est comme ça, d'accord C'est normal. Vetsarata il y a aussi Tsarata. Hein. la Tzara, c'est quoi la Tzara C'est très simple. C'est que quand on a deux femmes, deux coépouses, il y avait Réouveni, qui était marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Réouveni est parti avec Rachel en contre la arrêter, elle est enlevée à l'étranger, et Léa elle est restée ici. Et puis Rachel débarque elle nous dit, ouais, le bateau il a coulé, il est mort, il a un requin, il l'a dévoré, et elle revient maintenant, et elle lui raconte que, donc, que son mari elle ne pourra pas se marier, elle n'est pas crue. Parce que vous imaginez bien, c'est son rêve à la, à la co-épouse, qu'elle aille faire des bêtises, qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, comme ça après le mari débarque, et le mari va lui dire « Ah, tu m'as trompé, ta ta ta ». Il va la renvoyer, puis elle, elle va rester la seule femme. Logique. Vivimta. Et même aussi la Yevama. Ça veut dire quoi la Où Où oui, il y a une Yevama ici. La Yevama potentielle. C'est-à-dire qu'en fait, on a Réhouvene qui est marié à Rachel, et on a... Shimon, le frère de Rouven, qui est marié à Léa, une femme étrangère. D'accord Pour le moment, situation claire. La Mishnah nous dit que Rachel ne peut pas venir témoigner pour Léa. Pourquoi elle ne peut pas témoigner pour Léa Parce qu'en réalité, elle a envie. Alors là, c'est un peu plus vicieux. Pour le moment, ils n'ont aucun, aucun problème entre eux. Ils ne sont pas ces deux belles-sœurs. Pourquoi Deux belles-sœurs. Deux, deux femmes de deux. Les femmes de deux frères, en général, s'entendent très bien. Ouais, elles ont un, Pourquoi ne pas la croire Arrêtez, parce qu'il y a quelque chose de très vicieux dans l'histoire. C'est qu'elle craint que si, Shimon, il n'a pas d'enfant, et qu'après, Shimon va mourir, et maintenant, Réhouven, le mari de Rachel, va vouloir faire la mise à deux yiboum, et la pauvre Rachel, elle va se retrouver maintenant avec une deuxième femme dans la maison, une coépouse. elle en a pas envie. Donc du coup, elle a un intérêt à ce que, à la faire, euh, à la faire casser, à la faire rompre, euh, divorcer de son mari. Ou encore, tout simplement, ou bat ba ala". Ça pas besoin d'expliquer, vous imaginez bien la situation. Partout où il y a des remariages, il y a de la haine entre les enfants naturels du papa et la nouvelle belle-mère, ou inversement, bon là c'est pas plus précisé, mais euh, dans, inversement aussi. C'est naturel, c'est normal. Depuis la petite, elle est là, elle voit que depuis que son père s'est marié avant, il, il était assez attentif aux problèmes de sa fille. Depuis, il va en vacances toutes les trois semaines, et depuis, euh, ouais, cette étrangère-là, elle, elle lui a bouffé son père. Donc, elle a une haine naturelle, et puis, elle a un intérêt de lui raconter que son père, il est mort, comme ça, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Comme ça, ouais, le père, quand il va le finalement, il va la divorcer. Dans toutes ces situations, donc, on a vu, on a découvert cinq femmes, en l'occurrence, c'est ça, Ramota Bat Ramota Tsarata Vivimta cinq femmes qui ne sont pas crues pour nous raconter que le mari est mort. Et il faut savoir aussi, Lagman nous dit aussi, c'est réciproque. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une femme qui n'est pas crue pour une, elle-même ne sera pas crue pour l'autre. Parce qu'à partir du moment où il y a une haine naturelle entre de l'une vers l'autre, alors, comme la, le passé dans Que maïm panim la panim, car, je ne sais plus, la vadam, la ah, parce que la Michel est connu, qui nous dit que comme, euh, comme l'eau elle reflète le visage aussi, hein, une personne reflète aussi ce qu'elle a dans le cœur. Si je vous aime, je vous vois avec un sourire, vous allez m'aimer. Et si j'ai dans le cœur une haine contre vous, vous allez le sentir, vous allez me naturellement. Et de ce fait, là, alors, la Mishnah nous enseigne qu'au même titre que maintenant on va prendre la belle-mère avec la, la, la, la, la, la brue, par exemple, eh ben, la bru aussi, la, la belle-fille ne peut pas témoigner pour la belle-mère. Parce que naturellement, la belle-mère, elle, elle sent qu'elle a une haine, du coup elle ne peut pas la piffrer. Et elle est bien contente si jamais elle, euh, si, si, si ça se finit mal avec son mari. D'accord Ok. Ça c'était d'abord pour définir qui est cru, qui n'est pas cru dans cette histoire. Ensuite, Malgré tout l'agma pose une question. La Mishnah pose une question. Ma ben get le mita, shaktav Quelle différence y a-t-il entre un get et la mort Je pose cette question Shaktav mochiyah. Parce que dans, la, dans le get, il y a l'écriture qui prouve. Ça veut dire, en, en réalité c'est très simple. C'est que tout simplement... Si ma belle-mère, ma, ma mère n'est pas crue pour ma femme, elle n'est pas crédible, si elle vient témoigner pour ma femme, malgré tout, si moi j'étais en côte la à l'étranger, avec ma mère, et que j'envoie un guette avec ma mère pour ma femme en Israël, eh bien, elle, ma, ma, ma mère peut transmettre ce guette. Elle peut être mon chaliah, au le transmettre au bedin, et puis le... d'accord, ils vont le valider, et puis ils vont pouvoir dire ma femme. Regardez, on a dit, je viens de vous dire que la, ma, ma, ma mère n'est pas crue, elle n'est pas crédible pour ma femme, par rapport au cas où monsieur meurt. Moi en l'occurrence, mais mais mais, mais mais mais si elle amène un guet, elle est crue, quelle différence Pourquoi Là, Dans les deux cas, elle a un intérêt à nous mentir et à, nous, et à faire que ma, ma femme elle va divorcer Ou elle va se retrouver toute seule En fait, la réponse elle est très simple. Si elle vient avec un guette, il y a un guette en bonne et due forme, elle, ma, ma mère ne va pas pouvoir créer un guet. Si j elle débarque avec un, un guet gate, un gate de l'étranger qui atteste que je veux la divorcer, donc j'ai écrit moi-même, j'ai fait signer des témoins, il n'y a aucune raison de craindre que ma mère est en train de nous mentir. Alors que si elle témoigne sur une mort, alors là, on a, il y a lieu de craindre comme ce que la Mishnah nous enseigne. D'accord On continue maintenant avec des contradictions entre les témoins. Il y a quelque chose de très original, je vais faire une petite introduction. C'est que, pour vous faire ressentir un petit peu l'originalité la, la, la, la, de la Lakhah, comme on a dit, selon la Torah, il faut nécessairement deux témoins. Chachabib, son liés on se dit, on va même croire un témoin, et même un témoin qui n'est pas valide en général. Là on, là, on le valide pour le témoignage de la femme. À partir du moment, alors là, c'est très très particulier, parce qu'en général, deux témoins, c'est le top de, de l'éclaircissement. De Dès qu'on a deux témoins qui ont témoigné sur une chose, on va les yeux fermés avec ce qu'il y a. Il y a deux témoins qui ont parlé, là, toi, elle me dit, quand il y a deux témoins, tu fermes les yeux, tu fonces, tu as deux témoins. C'est une contradiction de deux témoins contre deux témoins, alors on a le problème, de contre deux. C'est vrai. Mais si ce n'est pas le cas, alors on a deux témoins, c'est le top. Là, on a dit, on va même croire un témoin, même un. Et alors maintenant, le problème, il va se passer. Maintenant, quand qui qu se passe qu'on a une interférence, on a deux témoins qui. Par exemple, s'il y a un témoin qui démarque qui nous dit que oui, le mari, il est mort, on a dit qu'on le croit comme deux. Mais si on a, contre ça, on a deux témoins qui vont nous dire que le mari n'est pas mort. Qui c'est qu'on croit cette fois-ci Inversement, si on a deux témoins qui, débarque, qui nous disent que le mari est mort mais on a un témoin qui nous dit que le mari n'est pas mort, qui on croit. Alors, en fait, c'est assez original, et c'est ce que la mission va dire. Regarde, on va voir les cas un après l'autre. « Aide au amar lomet a Un témoin vient et nous dit qu'il est mort. Le bedine nous dit bah, « Bah, écoute, il est mort, faites les éclaircissements. » Il est dit « Ouais, effectivement, il est crédible. » Le mari est mort. Le bedine va décréter « Toi, madame, on te permet d'aller te marier. » Cinq jours après, il y a un témoin, qui, un témoin de nouveau, qui débarque et qui nous dit, son mari est mort, ma bah, putain, j'ai fait des affaires, je l'ai acheté moi, c'est, je ne sais pas, non je l'ai vu encore, il témoigne qu'il est mort il y a trois mois, alors qu'il y a un mois, je l'ai encore vu, j'ai encore eu, j'ai fait des affaires avec lui, alors qu'on était à l'étranger là-bas. Qui on croit Eh bien figurez-vous qu'on va croire le premier témoin. Pourquoi Parce qu'un témoin, il n'est pas cru dans la Torah. Spécifiquement, ici, il est cru pour nous dire que le mari il est mort. Quand le, il, on a reçu le témoignage de l'un qui nous a dit que le mari, il est mort, on le prend et on le croit. Quand il y a un témoin qui est vrai, qui le contredit, un témoin, c'est qui un témoin Un témoin, ça n'a aucune valeur. Il n'est plus cru. S'ils étaient venus ensemble au din, alors là, on les aurait cru. Alors là, il y aurait eu une contradiction, on n'aurait pas reçu le témoignage. Parce qu'un contre un, ça s'annule. Mais dès qu'on a le témoignage de un qui a été, qui a été agréé au din, on a reçu son témoignage, on a tranché que c'est bon, elle peut se marier. Dès lors, le un seul témoin, il ne pourra plus casser ça. Parce qu'un témoin, il n'est pas cru est contre un témoin qui a une valeur de deux. Vous avez compris l'idée D'accord Je reprends dans les mots. Aide Omermet, Met, Un témoin nous dit qu'il est. Aide au Met, un témoin, un témoin, nous dit qu'elle est morte, qu'il est mort, que le mari est mort. Bénissette, et elle s'est mariée, et l'agma précisé ce que c'est comme un partenaire, nous dit aussi. Ce pas la peine de dire qu'il qu s'est réellement marié. C'est suffit de dire que juste qu'on a donné la permission de se marier, on a tranché au bédine qu'elle peut se marier. Et ensuite, ou bah, un l'omet. après, il y a. En faisant monter le chiour d'aujourd'hui, j'ai réalisé que la, la fin du chiour a un peu bugué, euh, du coup, je ne bah, je peux pas vous faire un super montage du tout, mais je ne voulais pas vous laisser, sans la fin de la Mishnah, lire et traduire au moins la dernière partie. Apparemment, j'avais déjà expliqué quand même bien le principe que un témoin, une fois qu'on l'a cru, il prend un poids comme deux, et donc si un va venir ensuite le contredire, ça va faire un contre deux, c'est ce que la Mishnah m'a je refais à partir de la fin, Là, je pense qu'on en était là, Ed mermet venisset. Un témoin dit qu'elle qu'il est mort et que on lui a donné la permission de se marier. Donc, ou bah amar Mais après, une fois qu'on a donné la permission de se permettre de se marier, il y a un autre témoin qui est venu aussi, un seul témoin, qui vient qui nous dit non lomet. Dans ce cas-là, raison autézée, elle aura pas besoin de divorcer. Elle restera mariée avec le premier, avec le nouveau mari quoi. Depuis la première interrogation qu'on lui a donnée, elle pourra rester mariée avec le premier. Par contre, aide. Omer Met, par contre, si un témoin témoigne qu'il est mort, ou ou Omrim Lomet, une fois qu'elle a témoigné, qu'on a reçu le témoignage, on lui a permis de se marier, elle s'est remariée, et puis après on a deux témoins. Alors là, etc même si elle s'est déjà remariée, avec la dérogation qu'on a donnée, il faudra la ressortir, parce que deux, ça l'emporte sur un, même si on a cru, même si Chachamim sont venus ils ont cru le 1 comme, comme deux, mais c'est pas réellement deux. Dès qu'on a deux témoins qui vont venir, alors là, les témoins, ils vont l'emporter, parce que eux, c'est les deux témoins qui l'emportent contre le témoin unique Rabbanan. Shnaim Omrim Met, Ve'ed Omer » Le met par contre. Si on a deux témoins qui viennent et qui nous disent qu'il est, qu est mort. Et après, on a un témoin qui vient et qui contredit. On n'a pas encore au Bedin. Alors là, on a une règle connue. « A Davar » À partir de deux témoins, on, fixe, on établit les, les statuts des choses. Deux, c'est cru. Un, c'est rien du tout. Et donc dans ce cas-là, il Picheloni, même si elle a pété marié, si elle pourra se marier. Parce que deux l'emportent. Deux témoins viennent et vous témoignez sur une situation. Vous n'avez pas lieu de craindre qu'il y a peut-être eu autre chose, même s'il y a un témoin qui dit de faire. D'accord Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine La tout ça.